Bonjour à toi cher spectateur. Grand Paris de Martin Jova, c'est un film dont j'entends parler depuis un bon petit moment. Bon déjà parce qu'il est passé par la case Cannes 2022, donc ça fait quand même un an, mais au-delà de ça parce qu'il y a un festival qui est passé dans le cinéma où je bosse l'année dernière et où le film s'est retrouvé un petit peu par hasard dans la prog, et où du coup j'ai un peu entendu parler de ce délire qui n'avait pas l'air très prétentieux, porté par un très jeune acteur slash réalisateur, et où je me suis dit, il y a peut-être... Une proposition, quelque chose de différent qu'on tient là. Le résumé pour faire simple, Leslie est un mec qui s'en fout un peu de tout, mais qui a un objectif, réunir assez d'argent pour partir au Brésil. Renard, c'est le pote un peu collant mais assez attachant, qui reste accroché à Leslie. Ensemble, ils vont découvrir un artefact étrange sur le chantier du prochain Grand Métro de Paris. Euh... Je trouve que c'est vraiment un truc fun. Grand Paris, c'est l'exemple type de la proposition de cinéma qui sonne comme fraîche, comme neuve et comme particulièrement entraînante dans son genre. Bon, on va pas se mentir, c'est une histoire très simple, dans un écran quasi proche de l'amateur par moment, mais c'est emmené par une telle énergie et une telle envie de créativité et de nouveauté par un auteur slash acteur et sa bande que du coup, on se laisse complètement embarquer là-dedans. Et vraiment, je vais pas pas vous raconter que le film est hyper créatif, hyper inventif, qu'il révolutionne la structure narrative de ce type de récit, mais il arrive son à faire son objectif principal qui est de nous faire rire, de nous amuser, de nous embarquer dans un bon délire avec deux mecs extrêmement attachants. Et c'est ça la grande réussite de Martin Jova. C'est de ne pas chercher ou de ne pas avoir en tout cas la prétention de vouloir concevoir un film qui va remodeler des codes que l'on connaît bien ou que l'on a l'habitude de voir. C'est simplement... Un bon petit moment de comédie, justement dosé, qui arrive à être à la fois perché et en même temps juste ce qu'il faut terre à terre pour nous entraîner. Et en tant que spectateur, bah des fois on n'en demande pas plus à un récit pour être entraînant, pour être amusant, pour être prenant. Et donc c'est exactement ce qui se passe là et moi personnellement j'adore ce genre de proposition fun et décomplexée. Lorsque l'on développe un film à partir d'un pitch un peu éclaté, on peut facilement se dire que l'auteur aux commandes du projet en question ne sait pas comment parfaitement mettre en forme ce qu'il a en tête et se perd au fur et à mesure qu'il ne parvient pas à faire un lien entre son idée et la base de son récit. Martin Jova nous embarque clairement dans ce qui se rapproche le plus d'un Stoner Movie, un film déjanté et allumé qui se résume à deux personnages perdus en pleine campagne cherchant simplement à rejoindre Paris et comprendre ce qu'ils ont trouvé, donnant lieu à une œuvre bancale, mais qui réussit à amuser et à faire rire par une base de récit sonnant comme convenu, mais comme rudement efficace. En termes d'écriture, ben... Faut pas chercher midi à 14h, c'est comme je l'évoquais un Stoner Movie. Donc un Stoner movie, ça n'a pas beaucoup d'éléments dramatiques et narratifs à se mettre sous la dent, en tout cas en termes d'analyse. Parce que l'objectif, c'est généralement de caler deux personnages maximum dans une série de petits récits de quiproquos, de malentendus ou de situations plus ou moins euh, décomplexées ou en tout cas jubilatoires. Et de jouer justement de ça, pour faire en sorte que le spectateur se marre un petit peu de leur situation et se dise, pour comment ces deux mecs en sont arrivés là et vraiment, en termes de structure, le film me rappelle beaucoup le premier Harold Ekumar. Harold Ekumar chasse le burger. C'était une tuerie où deux mecs avaient juste pour objectif d'aller au White Castle. Le White Castle est un petit peu loin de chez eux et il va leur arriver plein de choses. Et il sait exactement ce qui se passe là. Et, et encore une fois, je trouve que Martin Jova a la clairvoyance d'esprit, ou en tout cas le pragmatisme, de ne pas avoir la prétention de vouloir construire un film qui soit plus que simplement deux paumés, qui sont paumés, qui vont trouver un truc paumé, et qui vont, en ce moment, réussir à savoir ce que c'est. Et, et franchement, l'objectif principal du film étant de nous faire rire, l'écriture nous fait rire. Parce que les situations, parce que Leslie et Renard, qui sont deux protagonistes extrêmement bien conçus, dans ce qu'ils sont, Leslie étant un espèce de mec un peu désabusé, qui en a rien à foutre de la vie et qui se laisse porter, et Renard suivant son pote comme un petit chien, mais le faisant avec tellement d'énergie et de drôlerie, que ça marche et c'est tout ce qu'on demande à ce type de film, de nous amuser avec des personnages bien conçus dans un récit éclaté. C'est ce qu'on a là. Jova ne pousse jamais très loin la base de son idée, et c'est clairement en ce sens que le scénariste rejoint la base même de ce qu'étaient les stoner movies, soit donner lieu à quelque chose de cohérent, avec beaucoup d'éléments ne sonnant jamais comme pleinement liés les uns aux autres. Cela prend ici la forme d'une quête assez déjantée, ne sonnant jamais comme aussi prometteuse que ce que l'auteur pense pouvoir nous proposer au début, donnant lieu tout de même à cette galerie de personnages, à cet artefact déhirant, surtout dans sa conclusion, et à cette dramaturgie souvent proche du mauvais goût narratif, mais parvenant tout de même à sonner comme fun et drôle. En termes de mise en scène, bon, c'est là où j'ai un peu plus de mal à réussir à trouver des arguments pour sauver le film, parce que la photographie du film est moche, et genre vraiment pas belle. en fait. Elle a cet effet que j'appelle soap opéra, où il y a les lumières qui bavent. Et où, du coup, ça donne des effets un petit peu bizarres, genre, euh, on aurait presque l'impression, à cause de la lumière qui déborde des visages, que les visages veulent s'étirer et veulent baver un petit peu. Alors, peut-être que c'est une manière aussi de rejoindre le genre du stoner movie et de lui donner de nouveaux codes. Je pense pas que ça soit l'ambition de Martin Jova, mais ça aurait pu être une idée. Après, le point sur lequel je peux sauver clairement le film, c'est que qu'il dure 1 heure 11 Et franchement, on s'ennuie pas de dire l'heure 11. il y en a un parmi vous qui ose me dire... Qu'on la sent passer Non. Parce que c'est drôle, parce que c'est dynamique. Et il y a un autre point, je trouve qu'il y a une vraie énergie de premier film. Mais pas, comme je le dis souvent, genre on sent qu'il y a de l'idée et que c'est pas toujours abouti. Genre vraiment là, il y a juste une bonne énergie, il y a des bonnes vibes. Dans le montage, dans le raccord de certaines scènes. Même dans le côté un peu guérilla du, du film. Je veux dire, il y a des scènes, on a l'impression que c'est Martin Jova qui a demandé à un de ses potes de les filmer. Et ils se sont retrouvés à faire des situations dans le métro où ça se voit en fait que... On essaye de cadrer pour pas avoir trop de gars sur les côtés, pour éviter d'avoir à faire signer des droits à l'image. Et en un sens, moi j'aime bien ce type de cinéma, parce qu'il y a une énergie, il y a, il y a un côté juvénile, il y a un côté extrêmement contagieux dans l'humour qui se ressent, et qui fait que l'ensemble du métrage, s'il n'est pas parfait encore une fois, dégage quelque chose. Et ça déteint sur le spectateur, qui n'en ressent qu'une petite once de plus de folie qui emmène le film et qui le porte. Et moi c'est ça que j'aime dans ce genre de cinéma. Si l'on ressent pleinement qu'une bonne base de la mise en scène ne fait que reposer sur un comique de situation, donc plus dû à l'écriture qu'à un vrai travail de réalisation, on sent tout de même que Jova a voulu donner lieu à un film avant tout délirant et simple, plutôt qu'à quelque chose de trop acadabrantesque. Bien sûr, cela fait que parfois, on sent que la réalisation est assez peu convaincante, et même que par moments, la faute à un étalonnage assez catastrophique comme évoqué avant, cela sonne presque comme amateur. Mais au fond, malgré tout, on sent que l'auteur maîtrise son objet, sait comment le diriger du mieux possible pour faire rire le spectateur, chose première de ce type de récit. Alors en termes de casting, déjà je tiens à saluer les performances de Sébastien Chassagne et de William Legbill, qui sont tous les deux excellents. William Lebguild c'est un acteur que j'adore, qui, quand il est entre de bonnes mains, joue extrêmement bien. Et je trouve ici qu'il a une énergie absolument folle. Et Sébastien Chassaigne, c'est un acteur qui a une gueule. Vraiment, il va aller hyper loin vu sa gueule. Enfin, il dégage un truc et il a un pouvoir comique que je trouve hallucinant. Martin Jova, donc, comme je le disais, qui est acteur slash réalisateur, porte ici très bien le rôle de Renard. Je trouve qu'il dégage quelque chose d'absolument fou et qu'il a un truc... Dans le visage, dans les mimiques, dans la manière de porter son perso, qui est extrêmement attachant, et qui rend le personnage extrêmement attachant, également. Et surtout, il y a cet acteur principal, parce que même si Martin Jova lui vole un petit peu la vedette par moment, c'est lui qui porte le film, et je le trouve très très bon. Mahamadou Sangaré s'en sort très bien dans le rôle de Leslie, l'acteur accompagnant à merveille le réalisateur dans son délire, pour lui donner le meilleur acolyte possible pour porter son long métrage. Au bout du compte, Grand Paris est un bon délire. Un bon délire court, fait avec le cœur, fait avec beaucoup d'énergie, fait avec beaucoup de jeunesse, fait avec une envie de vouloir proposer quelque chose de différent dans le cinéma français. Donc même s'il y a des défauts de mise en scène, d'écriture, un côté un peu réduit, un côté un peu laid par le moment de la photographie, il y a quelque chose, il se passe quelque chose devant ce film. On se marre, on passe un bon moment, il y a une bonne vibe, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne énergie. Donc moi c'est tout ce que j'ai envie de retenir de Grand Paris de Martin Jova. C'est que c'est une bonne proposition de cinéma et que si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Je pense que vous allez vous marrer et vous allez vous éclater devant si vous voulez emporter par le film. A plus